Nous sommes tous en télétravail, et ce depuis la création d'Alibo. Pour faire vivre notre collectif, mais aussi le lien social, nous nous réunissons environ quatre fois par an. Nous favorisons aussi les coworking un peu partout en France, juste pour se voir ou aussi pour faire avancer des projets, des projets collectifs ou en équipe.